Je m'appelle Émerence Dupertuis, je suis dans la deuxième année de licence de droit à l'Université catholique de Lyon et j'envisage par la suite de faire une licence 3 en droit public. C'est une, une opportunité euh, bah, assez incroyable qu'on a euh, ici à l'Université catholique de Lyon et c'est un, un projet euh, donc porté par Madame honneau qui vraiment m'intéressait énormément parce que bah, pour plusieurs aspects, donc, euh, en premier lieu bah, c'est vraiment en rapport direct avec euh, mon projet futur donc, qui serait de travailler dans le droit public. Étant donné qu'on va être assisté par des avocats et des magistrats donc, de la cour d'appel de Lyon et du conseil d'état de Paris, donc ça nous fait prendre euh, déjà conscience du métier euh, en tant que tel. Et en même temps, bah, on va être amené à avoir des spécialistes dans leur domaine, dans leur travail. Donc, par la suite, ça peut nous créer un réseau et donc bah, c'était ça aussi euh, l'utilité. Après c'est pas qu'une utilité euh, Pratique c'est aussi bah, très formateur en fait, donc d'assister à un procès euh, auquel on n'est pas parti c'est déjà formateur mais je pense que d'aller en plus euh, à long... enfin, directement en contact c'était une opportunité à saisir et... donc je suis très contente et très satisfaite d'avoir été sélectionnée. Je trouve, bah, après c'est mon avis personnel, qu'on ne fait pas assez de pratique euh, en école de droit et donc on a une idée quand on arrive dans le cursus très précise d'un avocat qui prend la parole plus ou moins n'importe comment en disant votre honneur. Et c'est absolument pas ça dans la réalité. Et du coup ça peut que être positif je pense d'avoir un, une pratique en fait d'être sur le terrain si on peut dire. Et donc, bah, donc professionnellement déjà ça serait énorme. Et même sur un CV on va pas se le cacher ça fera toujours bien d'avoir déjà un d'avoir déjà participé à quelque chose dans le milieu. Comme je le disais précédemment, je veux m'orienter vers un cursus plus de droit public. Donc euh, surtout, le thème qui a été choisi, c'est les nouvelles technologies, donc euh, les voitures autonomes, les robots. Et vu qu'il n'y a pas encore de législation là-dessus, on va vraiment devoir travailler bah, On va pas pouvoir appliquer des lois ou des, des règles qui ont déjà été euh, mises en exode par d'autres. Du coup, ça va vraiment être un travail très consensueux, de trouver des lois, de trouver des... Bah, de, ouais, de vraiment chercher à comprendre comment on pourrait mettre en place une législation. Après, on ne va pas se prendre pour le Parlement non plus, hein. on va rester un peu à notre place. Mais c'est vrai que ça peut amener à réfléchir à des sujets qui n'ont pas forcément euh, été euh, ab abordés jusqu'à présent. Mais. Dans un premier temps, je sais qu'on va, on va tous travailler sur le dossier, chacun... Euh, chacun de son côté, après on est dans une équipe de cinq avocats, donc euh, c'est vrai qu'on va, on va tous diviser les tâches et après on ne sait pas encore comment à l'audience on va se répartir le travail, euh, qui va parler quand, mais ça va se faire tout seul au fur et à mesure. Euh, J'ai déjà des, des camarades dans mon groupe d'avocats qui sont pas forcément à l'aise à l'oral, donc on va essayer d'aménager tout simplement en fonction des attentes et des capacités de chacun.